Bonjour tout le monde, c'est Samira du blog arituto.com et, et dans cette vidéo je vais vous donner une idée de peinture facile à faire et à reproduire si jamais vous manquez d'inspiration. Il arrive des fois qu'on manque d'inspiration pour dessiner ou pour peindre. En effet, le dessin est un exercice qui nécessite de faire travailler son imagination et des fois le cerveau, pour une raison ou pour une autre, se trouve parfois dans une situation où il n'est pas du tout productif. Il s'agit d'une situation naturelle qui ne devrait pas vous inquiéter, rassurez-vous, et que, que vous devez savoir que ça arrive à tout le monde. Donc, dans, dans le domaine du dessin ou de la peinture... Euh, on appelle cela dans le jargon artistique le syndrome de la page blanche. Donc je vous rassure une deuxième fois, c'est quelque chose qui arrive très souvent et même les meilleurs sont passés par là. Alors cette phase de manque d'inspiration peut être plus ou moins longue, tout dépend euh, de comment vous l'abordez. Alors c'est une phase tout à fait normale, mais il est important que vous l'intégriez et que vous soyez prêt. À la, je veux dire à la vivre pour ne pas stresser et, et peut-être même douter de vous et vous dire que vous n'avez pas d'imagination donc ça arrive à tout le monde je le répète encore une fois donc vous allez éviter de stresser et surtout de vous trouver une alternative qui pourra vous permettre de vous décontracter et comme ça vous allez laisser libre cours à votre imagination alors comme je vous l'ai dit et que je le répète encore une fois et je m'excuse si je suis très insistante, ça arrive à tout le monde, même les meilleurs sont passés par là. Personne n'y échappe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Tout d'abord, vous devez savoir que, cette, que ce syndrome de la page blanche est un mécanisme tout à fait naturel. Il découle souvent d'une fatigue, d'un surmenage ou d'autres facteurs complètement Différents. Il serait difficile de donner une cause exacte, tellement euh, les causes peuvent être d'origines diverses. Donc ça peut être la fatigue euh, ou tout simplement, euh, voilà, on n'est pas prêt, on veut tout simplement se lancer dans la peinture ou le dessin, mais notre, euh, notre mental n'est pas tout à fait prêt. Alors, Par contre, vous devez savoir qu'on peut facilement euh, en venir à bout, c'est-à-dire dépasser ce syndrome de la page blanche. En réalité, il existe beaucoup de méthodes pour venir à bout de, de ce syndrome. Et je vais, dans cette vidéo, je vais vous donner ma méthode à moi, la méthode que j'utilise et qui marche très bien pour moi, qui me permet des fois de ne pas rester ou sombrer dans ce, dans ce petit problème de manque d'inspiration. Étant donné que nous sommes tous différents, vous n'êtes pas obligé de procéder exactement, euh, je veux dire... De, de faire la même chose que moi néanmoins ma méthode pourra vous servir d'inspiration pour vous trouver une échappatoire de ce cercle vicieux et oui c'est un cercle vicieux parce que ça peut mener jusqu'à la euh, procrastination pardon, euh, au rapport euh, au lendemain ou peut-être à une autre date et peut-être même ne plus jamais euh, prendre ses pinceaux ou euh, ses crayons et je trouve ça un peu dommage de laisser tomber euh, une passion qu'on aime et qu'on qu apprécie beaucoup. Alors, ma méthode pour trouver l'inspiration. Dans ce genre de situation, ce que j'ai l'habitude de faire et que je vous conseille, c'est de vous inspirer d'une histoire déjà existante et de la recomposer à votre sauce avec la technique qui vous semble adéquate, l'aquarelle par exemple ou les crayons de couleur ou les feutres ou tout simplement le crayon euh, graphite et de voilà de reprendre cette euh, cette histoire et de la reproduire à votre façon en effet les histoires sont déjà dans votre mémoire dans votre imaginaire vous n'aurez à les sortir de votre tête par exemple et de les euh, de les recomposer de les reproduire à votre euh, manière d'après euh, votre ressenti par exemple donc n'hésitez pas de, de de mettre un petit peu de votre personnalité c'est ainsi que vous pourrez opérer un déblocage de votre inspiration donc prenez une histoire qui vous semble particulièrement familière et qui vous rappelle à de forts sentiments. Et c'est comme ça que ça va être beaucoup plus facile de passer à la tâche de la reproduction. Il y a quelque temps, alors que j'étais en manque d'inspiration, comme je vous ai dit, tout le monde passe par là, j'ai eu l'idée de dessiner à ma manière une histoire que j'affectionne particulièrement. Donc je vais vous conter l'histoire de ce projet, je vous ferai savoir pourquoi j'ai décidé de peindre une fable de Jean de la Fontaine, en l'occurrence l'histoire du corbeau et du renard. Donc j'ai toujours été une personne très friande des histoires, j'ai toujours adoré euh, écouter et même raconter des histoires. En effet, les histoires me rappellent mon enfance. Ma grand-mère avait l'habitude de nous en raconter le soir à chaque fois qu'elle venait nous voir à la maison et elle nous racontait euh, des histoires extraordinaires, des histoires vraies. Euh, moi, j'aime beaucoup les histoires vraies, mais des fois, elle nous racontait aussi des, des histoires euh, imaginaires. C'est l'un de mes meilleurs souvenirs de mon enfance et me le remémorer m'amène toujours un fort sentiment de bonheur. Bien que très frustrant, le manque d'inspiration ne doit pas vous décourager. Donc voyez plutôt cela comme une occasion de revisiter les histoires que vous affectionnez, particulièrement quand vous étiez plus jeune, à votre façon, avec vos couleurs et avec votre style de dessin propre à vous, ou alors votre style de peinture. Donc personnellement, j'ai décidé de peindre la fable de la fontaine, le renard et le corbeau, en respectant le rôle de chaque personnage dans l'histoire pour rester un petit peu dans l'authenticité voilà, dans de l'histoire mais avec mes couleurs à moi cela m'a permis de rester on peut dire plus fidèle à la version de l'histoire et donc à mon souvenir d'enfance cependant vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi alors j'ai représenté le renard en orange et le corbeau avec une robe noire bien perché sur l'arbre comme dans l'histoire ori originale. Cette histoire, j'ai utilisé de la peinture aquarelle, j'ai utilisé des crayons de couleur de chez Action que j'ai euh, dilués dans l'eau. Ils sont euh, aquarellables d'après ce que j'ai vu. En tout cas, voilà pour moi, ça a donné de chouettes résultats. Et j'ai aussi utilisé des feutres écoliers. Donc, j'ai représenté le renard en orange avec d'abord des crayons de couleur orange, je veux dire, avec d'abord le crayon de couleur orange puis j'ai utilisé du feutre que j'ai ensuite dilué à l'eau pour le corbeau pour adoucir sa robe j'ai ajouté un peu d'indigo pour qu'il ne soit pas vraiment très très noir, très sombre Le point fort de cette aquarelle reste la simplicité. Alors je l'ai exprimé par les couleurs, par la technique et par le dessin. Donc vous n'êtes pas obligé d'être un très bon dessinateur pour représenter une histoire d'enfance. Vous pouvez partir de simples dessins et au fur et à mesure vous allez ajouter des éléments, des couleurs, etc. Et voilà, représenter cette histoire à votre façon, à votre sauce. Donc par cette peinture, j'ai voulu redonner à cette histoire plus de couleurs et de chaleur. Ainsi, j'ai dû rajouter un peu plus de couleurs au tableau, plus de détails, plus de finitions, etc. On va dire plus de fantaisie. Donc remarquez que j'ai ajouté quelques traits, quelques éléments colorés pour donner un peu plus de couleurs et de mouvement et d'originalité à mon histoire. Alors le renard qui se trouve lui aussi perché, on va dire, sur un tas d'herbes, lui donne, lui apporte un peu plus de prestance. Et le corbeau avec le sourcil français qui a du mal à parler à cause de ce qu'il tient entre son bec La perspective est par contre ciment mise à rude épreuve. En effet, les deux dessins semblent ne pas être dans le même plan. Vous n'êtes pas obligé de respecter les proportions, la perspective, les différents plans, les couleurs, etc. Vous revisitez l'histoire comme vous la sentez. Par exemple, pour ma part, j'ai représenté le corbeau euh, d'une corpulence beaucoup plus plus grande. Je veux dire, il, est, il a l'air beaucoup plus gros euh, alors qu'il est percher sur une branche qui semble beaucoup plus fine, plus petite aussi, pour pouvoir supporter le poids de la bête. Mais malgré ça, ce n'est pas grave, ça a été voulu, j'ai un petit peu exagéré, un petit peu dans les proportions. Et j'ai aussi exagéré dans, dans, dans les couleurs et, et même dans l'atmosphère, je veux dire, dans, dans l'arrière-plan. C'est-à-dire que d'abord, j'ai aussi ajouté un petit peu d'expression de, à mes comment on va dire ça, mes acteurs de la scène, euh, l'air indifférent du renard permet d'apporter une touche parodique à cette scène mythique de la fable de Jean de la Fontaine. La présence des étoiles est assez contradictoire parce que j'ai ajouté des étoiles à un fond qui a l'air, je veux dire, on, on sent qu'on est, est, est, est en plein jour qu'est-ce qu'elles font les étoiles dans, dans le ciel malgré tous ces points contradictoires remarquez que le tableau reste très bien harmonisé et respecte les grandes lignes de l'histoire originale donc c'est exactement ce que j'ai voulu traduire par ce chef dœuvre on va dire par cette histoire c'est une originalité mais tout en respectant l'histoire donc j'aurais voulu ajouter à ce tableau un soleil couchant ou des flocons de neige, mais bon voilà, je me réserve de vous l'offrir sur une autre version de mon travail, certainement dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais représenter peut-être une, une autre histoire de, voilà, de, de mon enfance. Donc, profitez de cette idée de peinture pour utiliser d'autres techniques ou différentes techniques en même temps, ce qu'on appelle par technique mixte. Utilisez des feutres avec des crayons de couleur, du collage, de la peinture, du coloriage. Profitez de la, par la même occasion de cette méthode. Pour pour explorer différents outils c'est à dire avec les techniques mixtes ça va vous permettre soit d'utiliser des pochoirs de la peinture acrylique avec un peu de de pastel sec etc le plus important, c'est de dépasser ce, ce syndrome de la page blanche et de vous y mettre. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez peindre, colorier, coller, etc., vous allez stimuler progressivement votre, imagine, votre imagination et vous allez avoir des idées qui vont venir petit à petit. Mais vous allez surtout ressentir moins d'anxiété et plus de confiance en vous. Sachez que dans la technique, dans une technique mixte, l'erreur est facile à contourner, à corriger et même à exploiter. Donc je le répète, vous allez piocher dans vos souvenirs d'enfance ou dans les histoires qui vous, qui ont marqué votre enfance et vous allez les illustrer à votre sauce avec la technique qui, qui vous convient, qui vous plaît surtout.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 N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait. Laissez-moi un commentaire, une question ou juste une appréciation concernant cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre dès que possible. Si vous êtes intéressé par le dessin ou par le coloriage, je vous invite à télécharger votre kit de dessin ou de coloriage gratuit dans lequel vous allez recevoir une formation de plus d'une heure.